Shalom frères et sœurs en Christ Frères et sœurs en Christ sur cette plateforme d'adoration et de prière que la grâce de notre Dieu Tout-Puissant soit avec vous que sa faveur et sa bénédiction ne vous quittent pas puissiez-vous être entourés de tout ce dont le Seigneur a prévu depuis la fondation du monde pour pouvoir entière notre destinée parfaite je me réjouis d'être avec vous je suis Laetitia et aujourd'hui encore, nous voulons honorer notre Dieu par nos prières, par nos supplications, par nos actions de grâce, mais également par la louange. La puissance de la louange qui sortira de notre bouche, mais qui émanera de nos cœurs, montera comme un parfum de bonne odeur à notre Dieu. Ce sacrifice de louange que nous faisons tous les soirs ici, depuis plus d'un an, presque deux ans, à une portée que vous n'avez même pas la conscience d'imaginer. Aussi, je veux seulement ce soir chanter la fidélité de notre Dieu. Je veux vous rappeler tout ce que le Seigneur a promis à votre endroit, parce qu'il vous aime, et que nous puissions repasser à notre cœur tout ce qu'il fait de bon dans notre vie. Je dis souvent à mes enfants, et je le répéterai tout à l'heure, il ne faut jamais blâmer une contrariété lorsqu'il advient quelque chose qui semble nous contrarier ou qui semble aller à l'encontre de nos plans que nous pensons être parfaits. Nous qui avons foi en notre Dieu, nous qui avons cette ferme assurance en ces choses que nous espérons et nous qui démontrons celles que nous n'avons pas vues, demeurons affermis dans la foi. Que ce, que ce qui est en train de se dérouler ne concourt qu'à notre bien. Je veux vraiment nous exhorter ce soir à ce que nous demeurions dans cette foi et que nous continuions de croire que ce qu'il a promis va se réaliser et va s'accomplir certainement parce que notre papa est fidèle. Chantons sa fidélité ce soir d'être avec nous. Et je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, la fidélité du Seigneur. Il a promis d'être avec nous. que vraiment tu médites ces paroles comme étant véritablement une promesse qui est destinée à toi. Que tu puisses prononcer ces paroles, non pas comme un chant, non pas comme une mélodie agréable à l'oreille, mais vraiment une méditation. Est-ce que tu réalises que c'est une promesse qu'il t'a faite Tu vois bien la promesse des hommes, ceux qui te promettent des choses, les engagements que les êtres humains prennent les uns avec les autres Combien plus forte raison, la promesse de Dieu, la promesse de celui-même qui t'a créé, sa fidélité, dit-il, durera toujours. C'est une promesse. Il a promis d'être avec toi. Il a promis d'être avec toi. Alors, je veux que tu médites cette parole. Médite-la. Il a promis d'être avec toi. Accroche-toi à lui, accroche-toi à lui La fidélité de Dieu durera toujours, elle n'a pas de fin. Elle commence et elle ne termine pas. Dès lors que tu t'es confié à lui, dès lors que tu as décidé que tu allais marcher avec lui, il faut que tu aies conscience que la promesse qu'il t'a faite de sa fidélité ne s'arrêtera jamais, elle durera toujours. définition des mots et j'aime pouvoir m'attacher à ce qu'un mot signifie. Lorsque je regarde dans mon dictionnaire, on me dit que la fidélité est la qualité d'une personne qui est constante dans ses affections, dans ses sentiments, dans ses relations. Hommes comme femmes qui sommes ici réunis, aspirons à une chose lorsque nous nous mettons en couple et c'est que notre conjoint soit fidèle. La fidélité conjugale consiste pour les membres d'un couple marié à considérer son conjoint comme le partenaire privilégié de sa vie privée et son seul partenaire pendant toute la durée du mariage. Alors, à combien plus forte raison la fidélité du grand Dieu que nous adorons est une promesse, une certitude, un engagement absolu. C'est-à-dire que celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est en haut, celui qui est en bas, celui qui commence et qui termine toute chose, celui qu'on appelle Alpha et Omega, celui qui a décidé de te concevoir, de te créer, de te fabriquer, celui qui a décidé de te mettre sur cette terre des hommes, te dit... Je te suis fidèle, quel que soit Alpha. Je te serai toujours engagé. Je serai toujours ton partenaire privilégié de ta vie privée. Et je serai ton seul partenaire pendant toute la durée de notre relation. Je serai constant dans mon affection avec toi, Corinne, reine angélique. Ton papa bon Dieu te dit qu'il sera constant dans tes sentiments dans ses sentiments et dans ses relations. Alors nous avons en face de nous, au-dessus de nous, tout autour de nous, un partenaire privilégié qu'il veut que nous nous rappelions qu'il est fidèle. Je veux vraiment que nous repassions à notre cœur la fidélité de notre Dieu. Hommes et femmes que nous sommes, prenons conscience de l'engagement et de la liberté et de l'épanouissement que nous avons lorsque nous savons que nous avons en face de nous un partenaire, un conjoint qui est absolument engagé, exclusivement partenaire et qui se considérera toujours comme privilégié. Nous savons à quel point -ce que cette liberté, cet épanouissement, elle nous donne la latitude de pouvoir nous épanouir, de pouvoir euh, envisager des choses sans calcul. C'est comme ça que ton papa, bon Dieu, te demande de le considérer. De considérer cette relation entre lui et toi comme privilégié, exclusive. Une relation dans laquelle tu pourras t'épanouir complètement et entièrement. où tu pourras lui absolument lui faire confiance. Cette fidélité-là, il a promis qu'elle te serait exclusive. Et tu peux lui faire confiance pour toi, pour ça. Voilà pourquoi ce soir, je veux vraiment que nous soyons dans un esprit de méditation. De toutes ces paroles que nous allons prononcer à notre Dieu. Si c'est vrai que ce sont des mélodies et si c'est vrai que ces sons sont agréables à nos oreilles, je veux que nous considérions à quel point est ce que l'engagement et, et la considération que nous avons dans le cœur pour ce que nous croyons être vrai est une mélodie agréable aux oreilles de notre Dieu. Ce soir, il veut nous entendre. Il veut entendre les battements de notre cœur. Il veut entendre à quel point est ce que nous croyons en ce qu'il a dit. Si notre évangile est rempli de promesses à notre endroit, alors, il faut que nous ayons conscience que ce qui est agréable à notre Dieu, c'est que cette absolue conviction que nous avons dans cet évangile-là est pour lui une mélodie, un parfum de bonne odeur. La Bible est remplie de promesses à notre endroit. La Bible nous dit, par exemple, en Ésaïe, chapitre 41 et verset 10, « N'aie pas peur. » car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Cette promesse que nous avons, pour laquelle le Seigneur nous dit à l'impératif de ne pas avoir peur, est celle pour laquelle nous pouvons être absolument certains que Dieu nous fortifie et qu'il vient à notre secours et qu'il nous soutient par sa main droite, la main de la justice. Pour toutes les fois, où nous sommes bafoués. Pour toutes les fois, où nous sommes méprisés. Pour toutes les fois, où nous sommes banalisés par le monde. Pour toutes les fois, où nous n'avons pas été considérés. Pour toutes les fois, où nous avons été négligés. Pour toutes les fois, où on n'a pas reconnu à sa juste valeur le travail, l'engagement. Le, tout ce que nous avons eu à faire sur cette terre des hommes, notre Dieu nous dit qu'il nous soutient de sa main droite, la main de la justice, et que c'est lui Dieu qui nous justifie. Alors il faut que vraiment nous puissions véritablement avoir confiance en cette fidélité pour laquelle il veut que nous puissions vraiment nous engager. Et encore une fois, prononcé par des paroles de louange et d'adoration. Il a promis d'être avec nous. Attache-toi à lui, attache-toi à lui. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité. Durera toujours sa fidélité, durera toujours. La parole de Dieu dit en Jérémie chapitre 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour toi déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Pour toi qui penses que tu n'as pas d'avenir et pour lequel l'espérance est entamée par les difficultés de la vie, par les challenges qui s'assaillent qui qui contre toi, je veux que tu saches que « Le Seigneur a dit qu'il a des projets formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. » Là, on pourrait se dire, mais enfin, ceux qui s'opposeraient à paix seraient remous. Ceux qui s'opposeraient à paix pourraient être euh, euh, perturbations. Mais là, c'est clairement la paix qui s'oppose au malheur. C'est-à-dire que c'est un bonheur pas simple. C'est un bonheur qui t'apporte une paix à l'intérieur de toi-même. Et c'est ce que ton Papa, bon Dieu, te promet. Seigneur, nous venons d'apprendre une mauvaise nouvelle. Et nous croyons vraiment que, Père Dieu de gloire, toi qui formes des projets de paix pour chacun d'entre nous, je te supplie, Seigneur, d'apporter la consolation au travers de ton Saint-Esprit et de permettre à ce que la paix, oui, elle est possible, même dans les moments de grande détresse, puisse habiter le cœur de ta fille qui vient de perdre son papa. Merci Seigneur parce que c'est toi qui continues de la soutenir afin qu'elle puisse avoir conscience de cet avenir et de cette espérance qui est son partage selon ta parole en Jérémie 29, 11. Nous continuons d'adorer notre Seigneur. Nous continuons de croire que véritablement la parole de Dieu est oui et amen et qu'elle est véritable. Et que nous pouvons nous appuyer sur elle. Et nous voulons vraiment nous confier à ces promesses qui sont formées pour nous. Nous allons continuer, après avoir lu Esaïe 41-10, après nous être confiés en Jérémie 29-11, nous voulons continuer de lire la parole de Dieu, parce que nous sommes dans ses promesses. Toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 2, la parole de Dieu dit. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. J'ai été vraiment saisie par ce passage parce que je me suis interrogée à plusieurs reprises lorsque je lisais la parole de Dieu sur la manière dont les apôtres, beaucoup d'entre eux, ont finalement euh, péri dans d'atroces souffrances ou dans d'atroces euh, euh, morts. Je me suis demandé si Étienne, lorsqu'on le lapidait, est-ce qu'il sentait cette douleur, la physique Je me suis interrogée de savoir, mais lorsqu'on les mettait dans les flammes de feu, est-ce qu'il ressentait vraiment la douleur je m'interroge des fois sur ces martyrs qui, dans les pays, qui ne reçoivent pas euh, la parole de Dieu et qui euh, font périr les chrétiens. Je me suis, demandé, je me suis souvent interrogé sur l'intensité de la douleur physique qu'ils devaient avoir. En tout cas, cet élément des 43.2 est un début de réponse pour moi. La parole de Dieu dit, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. De la même manière, cette promesse qui aujourd'hui est ton partage doit pouvoir te rassurer sur les épreuves que tu traverses. De sorte à ce que tu saches que oui, il y aura de l'eau. Oui, il y aura des fleuves. Oui, il y aura du feu. Oui, il y aura des décès. Oui, il y aura des deuils. Oui, effectivement. Des fois, il y aura le manque. Il y aura la souffrance. Des fois, il y aura la maltraitance. Oui, il y aura tout ça. La parole de Dieu ne dit pas que tu seras exempté de difficultés. Mais il y a une promesse qui est oui et amen, que j'ai expérimenté et que tu expérimentes aussi en proclamant la parole de Dieu. Ensaïe Isaïe 43.2 il dit qu'il sera avec toi, que tu ne seras pas seul, que tu ne seras pas submergé. Ça veut dire que l'eau ne viendra jamais au-dessus de ta tête. Tu ne brûleras pas, tu ne consumeras pas. La parole de Dieu dit que tu n'auras pas mal, mais que tu auras la force et le courage d'aller de l'avant. Aussi nous voulons nous recommander à la parole de Dieu et nous confier en ses promesses et croire que véritablement il est oui et amen et que ce qu'il dit, ça mal accomplit. Nous avons foi en sa fidélité. Attachons-nous à sa parole. Parce que c'est celle-là seule qui libère. C'est celle-là seule qui guérit. Et c'est celle-là seule qui sauve. La parole de Dieu est un refuge pour quiconque s'attache à elle. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Je veux que nous puissions nous glisser dans tous ces versets. Je veux que nous puissions nous délecter de tous ces passages. Je veux que nous puissions goûter à tous ces chapitres. Je veux que nous puissions nous attacher à toutes ces promesses. Ce soir, frères et sœurs, rentre dans la parole de Dieu. sens toi à l'aise dedans. Votre-toi dedans. Afin que toutes ces promesses fassent corps avec toi. Et que toi et la parole de Dieu puissiez être un. Ainsi tu pourras faire face à toutes les adversités. La parole de Dieu dit, en 1 Pierre chapitre 5 et au verset 10, je remettrai tous ces passages-là à la fin de notre moment. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, la parole de Dieu dit que lui-même Dieu nous rétablira nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Si nous étions branlables en cet instant, la parole de Dieu dit que oui, c'est normal. Oui, oui, nous allons souffrir, mais un peu de temps. Un peu de temps. Quand tu es au milieu de souffrances pour lesquelles tu te demandes, mais quand, oh Dieu, quand à quand ma victoire Quand est-ce que tout ça va s'arrêter Je veux que tu saches que c'est pour un peu de temps. Alors, tu me diras, oui, mais un peu de temps, oui, mais ça fait longtemps. Mais le un peu de temps est relatif. Le un peu de temps est relatif par rapport au temps de non-souffrance. La parole de Dieu dit qu'après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça veut dire que la souffrance prend fin après le un peu de temps. Donc si tu souffres un peu de temps, ça veut dire que le temps du rétablissement, de l'affermissement, de la fortification et de la façon dont tu seras inébranlable sera beaucoup de temps. Tu ne souffriras qu'un peu de temps. C'est une promesse de ton Dieu. Alors continue d'avoir foi en cette parole qui dit que après qu'il après que vous aurez vous auriez souffert un peu de temps un peu de temps Dieu lui-même il n'a pas dit un homme il n'a pas dit une institution il n'a pas dit un concours ou un award il n'a pas dit euh, quoi un appel à projet ou à candidature il n'a pas dit un mariage ou quoi que ce soit une institution ou un autre un être humain non non non il a dit quoi il a dit que lui-même Dieu, c'est-à-dire que c'est lui-même son action divine, va faire qu'il nous rétablira. C'est une promesse qu'il te fait. Sache que le Seigneur lui-même veut te rétablir. Alors lorsqu'on chante, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Le fondement de ce cantique que nous aimons à chanter en dansant dans nos églises est 1 Pierre 5-10 après que vous aurez souffert un peu de temps, il va lui-même nous rétablir, nous affermir, nous fortifier et nous rendre inébranlables. Ah Seigneur, merci pour tes promesses. J'ai foi que Seigneur, toi tu es, tu, es, tu es fidèle. Tu es fidèle à tes promesses. Et je veux vraiment, si ce n'est que dire une seule chose aujourd'hui, c'est dire que vraiment, notre Dieu est fidèle. Chante-le encore. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. durera toujours, il a promis d'être avec nous, m'attroche à lui. La fidélité de Dieu durera toujours, elle ne s'arrêtera jamais. Et je veux que nous continuions de nous attacher à sa parole. Sa parole est remplie de promesses et ses promesses à notre endroit nous affermissent dans notre foi et nous affermissent dans notre marche avec lui. Toutes les fois, où nous nous interrogeons. Disons-nous que nous avons un Dieu qui dit qu'il est fidèle pour toujours. Regardons un peu ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 7 et au verset 9. La parole de Dieu dit, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté. Jusqu'à quoi Jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respecte ses commandements. Ça veut dire que là où tu es toi, là, là où tu es en train de respecter les commandements de Dieu, toi qui es en train de l'aimer, toi qui fais preuve de foi, parce que la foi, je vous le rappelle, si c'est une ferme assurance en ces choses qu'on espère, cette démonstration des choses qu'on n'a pas vues, c'est-à-dire la démonstration de la parole que nous lisons tous les jours. Nous n'avons pas vu ces promesses se réaliser, mais nous démontrons que nous y croyons. Est-ce que vous me suivez De la même manière que toi, tu manifestes cet amour envers ton Dieu et que tu respectes ses commandements, ça veut dire que tu es en train de tisser une alliance avec ton Dieu. Et ce Dieu est en train de dire que ce Dieu-là, ce Dieu dit que cette fidélité va être gardée. Cette alliance et cette bonté vont être gardées jusqu'à là millième génération à cause de toi. Ton Dieu est Dieu. Et ce qu'il promet, il le fait. Donc tu es en train de préparer des générations et des générations et des générations sur des milliers et des milliers d'années à cause de ce que tu es en train de faire, à cause de l'amour que tu as pour ton Dieu et à cause du respect de ses commandements. Abreuve-toi de sa parole. Mets-la en pratique et appelons le Saint-Esprit pour que Lui puisse nous aider à le faire parce qu'Il est fidèle. Tu reras toujours Yeshua Yeshua Amashi, Iya, Yeshua, Yeshua, Amashi, Iya. On appelle Jésus. On appelle Jésus qui, lui, nous a sauvés. Nous l'invoquons parce que toutes les prières que nous faisons maintenant, tout ce que nous faisons monter à notre Dieu, c'est en son nom. S'il ne s'agissait que de nous, ah, nous ne serions pas dignes. Mais à cause de son nom, parce que nous prions à cause de son nom, en son nom, nous croyons que nous sommes entendus. Et nous croyons véritablement qu'il nous fait conduire d'une étape à une autre parce qu'il désire que nous puissions nous approcher du trône de la grâce avec cette assurance parfaite. Les morts à la croix de Golgotha pour nous sauver. Et aujourd'hui, nous sommes dignes de pouvoir lui appartenir. Nous voulons en appeler au Saint-Esprit parce que toutes ces promesses que nous avons lues depuis tout à l'heure dans la parole de Dieu, dans laquelle nous voulons véritablement nous vautrer comme a dit la sœur, nous voulons vraiment faire corps avec toutes ces paroles. Esaïe 41, 10 pour ceux qui veulent noter. Jérémie 29, 11. Esaïe 40, 31. Esaïe encore 43, 2. Nous avons lu également 1, Pierre 5, 10. Si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit, nous ne serions absolument incapables de pouvoir nous attacher à cette parole. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre admirable conseiller. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous faire digérer une parole, comprendre, de nous orienter, de nous guider, de nous faire marcher dans une direction plutôt qu'une autre. Et faire en sorte que nous puissions nous attacher à ces paroles et que nous puissions vraiment respecter ses commandements. Alors nous allons invoquer le Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit de Dieu de venir faire corps avec nous et nous aider à nous conformer à sa parole pour notre propre bien. C'est vraiment un processus, non, vraiment parfait. Nous sommes là, simples êtres humains qui ont été sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est parti en disant « Je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit est là et ce Saint-Esprit-là même qui vient encore une fois nous conseiller, nous orienter, nous guider, nous montrer sa voie et nous aider à nous attacher à sa parole. Sa parole sont des promesses et ce sont encore une fois ces mêmes promesses qui vont nous être bénéfiques à nous. Ce sont ces promesses là qui vont faire en sorte que nous puissions être fermement attachés à lui et qui vont faire que nous puissions être fermes face aux différentes épreuves de la vie. Esprit descends sur nous, esprit descends sur nous, esprit descends sur nous, esprit descends sur nous, comme au temps de la Pentecôte, esprit descends sur nous, comme au temps de la Pentecôte. Esprit, descends sur nous. Esprit console nous. Oh oh oh. Esprit, console nous. Esprit, console nous. Esprit, console nous. Esprit, console nous. Comme au temps de la pentecôte, Esprit, descends sur nous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 comme au temps de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Et Esprit descend sur nous. Descend sur nous. La parole de Dieu dit, dans deux pierres, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. N'est-ce pas une promesse incroyablement magnifique Le Seigneur ne tarde pas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 Bien vrai que nous avons été sauvés. N'oublions pas qu'il y a une seule chose qui nous sépare de notre Dieu. C'est le péché. Et si ce péché-là est encore dans nos vies, je nous notre... appelle tous autant que nous sommes à la repentance. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il est à la porte, il n'est pas loin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'heure est déjà arrivée. On n'a plus le temps. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Arrangeons nos vies. Tout le reste n'est que futilité et détail. Arrangeons nos vies. Sommes-nous conformes à ce que le Seigneur nous demande Sommes-nous conformes à sa parole Marchons-nous selon ses desseins Attachons-nous à toutes ses promesses Fonctionnons-nous selon la foi Attachons-nous à tout ce que ces promesses nous. Dans, dans, tout ce dans quoi les promesses, ces promesses nous engagent. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le temps est proche, qu'il revient bientôt. Et que puisque nous avons de telles promesses, en 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, la parole de Dieu nous dit, « Bien-aimés, purifions-nous, de tout ce qui souille notre corps et notre esprit Purifions-nous De tout ce qui souille notre corps Ah Seigneur et notre esprit Purifions-nous De tout ce qui souille notre corps Et notre esprit Et poursuivons jusqu'au bout La sainteté Dans la crainte de Dieu Poursuivre la sainteté, comme si elle était difficile à atteindre, nous devons la poursuivre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, 7-1, parce qu'il revient bientôt. S'il est une chose que nous devions, devrions retenir de ce soir, c'est que notre Dieu est un dieu. il est fidèle, ce n'est pas un menteur. Pour prouver sa fidélité que nous avons défini tout à l'heure comme étant un engagement exclusif entre deux personnes. Un engagement exclusif, une considération du partenaire comme étant privilégié de sa vie privée. Une constance dans ses affections, ses sentiments, ses relations. Notre Dieu est fidèle et il nous prouve sa fidélité au travers de sa parole. Sa parole regorge d'engagement qu'il a envers nous en disant « Je suis comme ça, je vais faire cela pour toi. Je suis comme si et je peux faire cela pour toi. Je suis comme ça. » Et je vais faire cela pour toi. Si tu fais comme si, moi je ferais cela pour toi. La parole de Dieu regorge toutes ces promesses. Et non seulement ces promesses-là nous fortifient dans notre foi, mais elles nous aident à aller de l'avant. À chaque fois que nous voyons des embûches, des difficultés, des détresses, des deuils, des difficultés survenir, les paroles de le Dieu, les promesses de Dieu sont là pour nous rappeler qu'il est fidèle. Il ne change pas. Pour autant, il dit que puisque nous avons de telles promesses, conséquence, euh, euh, effet de, conséquence à effet, bien aimé, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Le Seigneur dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Et que si aujourd'hui, ici, si ce soir, tu as entendu sa voix et que tu ouvres la porte, la parole de Dieu dit qu'il va rentrer chez toi et qu'il va souper avec toi et toi avec lui. Il se tient à la porte et il frappe parce qu'il veut vraiment pouvoir rentrer dans chacune de nos vies pour nous aider à accomplir ce que nous ne parviendrions pas à faire par nous-mêmes, pour nous aider à nous sanctifier, pour nous aider à nous purifier de toute souillure de notre corps et de notre esprit, de sorte à ce que ces promesses qu'il nous a faites puissent être véritablement oui et amen, et pour que nous puissions être prêts parce qu'il revient bientôt. Jésus revient Bientôt, il est à la porte et il frappe. On ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni toi, ni moi, ni personne. Tous les jours, des personnes s'en vont vers le ciel et nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. La parole de Dieu dit que le vainqueur sera habillé de vêtements blancs et qu'il n'effacera pas son nom du livre de vie et la parole de Dieu dit que ce même vainqueur là il le reconnaîtra devant son père et devant ses anges il s'agit de gagner et ce qui se gagne frères et sœurs c'est un combat le combat dans lequel nous sommes nous donne de pouvoir hériter ou gagner des vêtements blancs. Grâce à ces vêtements blancs-là, notre Seigneur dit qu'il nous reconnaîtra devant son Père lorsque le jugement dernier interviendra. N'oublions pas la perspective et la fidélité. Nous devons aller au ciel. Et nous devons nous tenir devant notre Seigneur avec des vêtements blancs parce que nous devons être prêts. Il a dit qu'il n'effacera pas nos noms du livre de vie lorsque nous serons vainqueurs et qu'il nous reconnaîtra devant le Père et devant ses anges. Cette parole est dite dans le livre d'Apocalypse Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 5. Jésus... Reviens bientôt. Arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Repentons-nous. Repentons-nous. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Ah, quelle révélation Ah, ah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 Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie lui-même, se purifie comme lui-même est pur. Nous avons dorénavant la clé. Nous avons la clé pour être purifié comme lui-même est pur. Possédons, possédons cette espérance en lui, possédons cette espérance en lui, possédons toutes ses promesses dont regorge la Bible possédons ses promesses qui font qu'il est fidèle la définition de la fidélité de notre Dieu que nous avons chanté au démarrage de notre moment se traduit dans toutes les promesses qu'il a dans sa parole et lorsque nous avons cette espérance en lui alors nous nous purifions alors nous devenons comme lui alors, nous serons vainqueurs. Alors, nous serons habillés de vêtements blancs. Alors, nos noms ne seront pas effacés du livre de vie. Alors, il nous reconnaîtra devant le Père et devant ses anges le jour du jugement dernier. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt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 la vie éternelle est ton partage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que toi qui crois en lui, tu ne périsses pas. Allons de par le monde et annonçons que Jésus peut nous donner cette vie éternelle. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le monde entier est prisonnier du péché. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ceux qui avaient été promis soient accordés par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Nous sommes des privilégiés. Le passage de Galates 3, 22 dit,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 Faisons des personnes autour de nous, des personnes qui croient également. Pillons l'enfer et faisons en sorte que nous soyons la Bible que beaucoup ne liront jamais. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus, ah, Jésus revient bientôt. si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors, je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres, depuis toujours et pour toujours. Une promesse de Jérémie, chapitre 7, du verset 5 au verset 7. En tant que privilégiés, en tant que peuple élu, nous avons l'absolue responsabilité de faire briller la lumière de Christ en nous pour irradier notre environnement. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que quiconque nous voit évoluer puisse véritablement se rallier à Christ. Nous, pas, nous, dev, nous ne devrions pas être au stade de nous soucier de ce que nous allons manger de ce que nous allons boire, de comment nous allons être vêtus, de pourquoi telle relation s'arrête ou ne s'arrête pas, de pourquoi on m'a parlé comme si on m'a parlé comme ça. Euh, je publiais ce matin une parole qui me paraissait tellement évidente. Si nous savions toutes ces paroles qui sont dites quand nous ne sommes pas là à notre rencontre, nous serions surpris, nous serions vraiment surpris. Comme Dieu veut que nous gardions notre cœur plus que toute autre chose, il nous y aide en nous, préservant, d'entendre ce qui peut se dire de nous. Mais lui travaille pour nous. Lui se préoccupe de devoir orienter telle ou telle relation, telle ou telle connexion, d'activer telle ou telle connexion, ou bien de désactiver telle ou telle relation. Il est notre Dieu, il est notre Papa. Ce que nous ne voyons pas, lui, il le voit. Ce qui est bon pour nous, il va le faire. Ce qui n'est pas bon pour nous, il va le défaire. Ce que nous devons manger, il le sait. Ce qui est bon pour notre santé, il connaît. La manière dont on doit même se vêtir, il sait. les couleurs qui nous vont le mieux, c'est ce sur quoi on est attiré. Là où même il sait que ça va nous mettre en valeur, il le fait. Là où il sait que ça va nous dévaloriser, il nous écarte de là. Ah non Quand on est en pilotage automatique avec le Seigneur, il y a des préoccupations que nous n'avons pas. La seule que nous devons avoir, c'est celle qui va nous donner de pouvoir véritablement attirer des peuples à Christ et permettre à ce que la conversion des cœurs puisse se faire de façon effective. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur que nous puissions nous voter. Quelqu'un a dit tout à l'heure le mot « nous vautrer dans la parole de Dieu ». Nous vautrer dans ses promesses. Parce que Jésus revient bientôt. Parce que vraiment, Jésus revient bientôt. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure. Mais nous voulons nous attacher à sa parole. Jésus possède un service bien supérieur. Et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Fondée sur de meilleures promesses. Il est le médiateur. Notre Jésus. Hébreu 8, 6 le dit. Nous voulons continuer d'avoir foi en lui et de croire que nous devons avoir ni peur, ni craindre, ni être inquiets, de croire que nous n'avons pas besoin d'être faibles, de croire qu'il continue de nous soutenir de croire qu'il continue de former des projets de bonheur pour nous. De croire que ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. On n'a pas que la force va demeurer de façon linéaire et permanente. Des fois la force se termine. Des fois la force émotionnelle est au plus bas. Surtout lorsqu'on apprend de mauvaises nouvelles. Mais la parole de Dieu dit dans sa promesse de Ésaïe 40, 31, ceux qui comptent sur l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Et je veux reprendre le verset le chapitre 43, verset 2 du même Esaïe. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi, dit la parole. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et si la flamme, et la flamme ne te fera pas de mal. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Car celui. Qui a fait la promesse est fidèle. Ah. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Celui qui vous appelle est fidèle. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Et voilà pourquoi il est Alpha et Oméga au regard de tout ce qui précède non mais la parole de Dieu est incroyable après avoir proclamé toutes ces promesses là il y en a encore beaucoup d'autres bien sûr le Seigneur est en train de conclure dans le livre de Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24 le Seigneur dit celui qui vous appelle qui vous a interpellé qui vous a réclamé. Celui qui a dit toutes ces choses. Celui qui a parlé de ceux qui comptent sur l'éternel. Celui qui a parlé de ceux qui traversent l'eau, qui traversent les feuves. Celui qui a parlé de ceux qui euh, promenaient des regards inquiets. Celui qui a parlé de ceux qui avaient peur. Celui qui... Euh, ce même Dieu-là. La parole de Dieu dit que ce Dieu qui vous appelle tel que vous êtes hein, est fidèle. Tout ce qu'il vous a demandé de faire tout ce qu'il dit, parce que c'est un engagement là, le Seigneur dit « tu fais comme si, je fais comme ça, tu fais comme si, je fais comme ça, tu fais comme si, je fais comme ça. » La parole de Dieu dit « Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Ah, mais ça me bouleverse. La parole de Dieu dit « C'est aussi lui qui le fera, car ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance. » Mais c'est par l'Esprit. C'est Lui qui le fera. Ne comptons pas sur nos propres forces. Parce que je vois déjà certains qui se disaient, Eh, hey, toutes les promesses, hein, tout ce qu'elle a dit là, tous les versets qui ont été cités là, ah, on va faire comment On ne va pas être submergé, on ne va pas être brûlé. On, va, on, va, on, on, on doit demeurer ferme, on doit faire comme si, on doit garder des robes blanches. On, doit, on va faire comme tout ça, mais on ne peut pas